Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce beau temps. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il fait aussi beau que chez nous. Moi, je suis du nord de la France et on n'a pas l'habitude d'avoir un beau soleil comme ça. Je travaille d'ailleurs avec la fenêtre ouverte. Vous risquez d'entendre un petit peu des bruits ambiants. Euh, donc aujourd'hui, une vidéo qui va traiter euh, de quelque chose qui revient très souvent sur le forum. C'est euh, comment accéder et comment utiliser, par exemple, des méthodes publiques depuis un autre objet, un autre script. C'est des questions euh, de base. Euh, mais du coup, je vais traiter ici dans cette vidéo de ce sujet. Histoire pour ceux qui débutent de bien comprendre comment tout ça fonctionne, c'est des bases euh, fondamentales si vous voulez développer euh, des jeux vidéo. Alors évidemment euh, pour ceux qui sont déjà euh, un petit peu plus à l'aise avec le C -Sharp et Unity et euh, qui, qui développent déjà, cette vidéo n'est pas pour vous, vous allez vous ennuyer je pense. En tout cas c'est parti, je vais vous montrer par des exemples très simples comment tout ça fonctionne. C'est parti alors on met en place ici une scène pour le tuto très simple avec deux sphères une sphère rouge que vous pouvez voir ici une sphère verte euh, avec deux scripts un script rouge qui est affecté évidemment à ma sphère rouge et évidemment un script verte qui est euh, affecté à ma sphère et qui est ici vous pouvez voir qui sont pour le moment totalement vides. donc on va euh, s'intéresser au script rouge et on va voir comment on peut déjà déclarer une variable donc ici euh, on va déclarer toujours une variable la partie déclarative se situe entre euh, ici après la classe donc on va ici déclarer une variable de type string qu'on va appeler euh, bah, ma variable par exemple et on va définir un contenu pour cette variable tout de suite on va dire je suis euh, la sphère sphère pardon rouge donc voilà et évidemment pour qu'on voit ce qui se passe on peut évidemment faire un debug.log ici, euh, du contenu de notre variable, ma, ma variable, donc automatiquement vous pouvez voir qu'ici elle apparaît euh, intuitivement en fait, donc je vais pouvoir euh, omettre de le taper et on peut voir ici d'ailleurs que j'ai fait une erreur, j'ai oublié le L majuscule au log, excusez-moi. Donc on peut voir ici maintenant si j'exécute ce script, qu'est-ce qui va se passer Déjà si je vais au niveau de la sphère rouge on peut voir que ça a bien ici euh, ça n'a aucune importance, mon script est toujours là mais je n'ai pas de variable qui apparaît, bah, tout simplement parce que cette variable est privée, donc automatiquement privée, elle n'apparaît pas et vous ne pourrez pas accéder à cette variable depuis l'extérieur. Par contre si je fais play on va bien voir que ma console euh, inscrit bien je suis la sphère rouge ici comme vous pouvez le voir donc c'est parfait alors on peut évidemment ça c'est une variable de type privé qui ne va être accessible qu'à l'intérieur de votre script c'est à dire que la portée de, ce, de cette variable va être ici à l'intérieur de vos méthodes dans ce même script je peux évidemment faire exactement la même déclaration en ajoutant private devant donc là, ça va avoir exactement le même effet. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que cette variable apparaisse dans l'inspecteur Évidemment, je peux la passer en public. Ça aura pour effet de pouvoir la modifier et qu'elle apparaîtra dans l'inspecteur. Donc on va le faire tout de suite. Donc si je regarde ici, ça compile et je vais avoir ma variable qui apparaît avec le contenu que j'ai défini. Je vais pouvoir la modifier depuis l'inspecteur. Donc c'est déjà le premier intérêt. Le second intérêt aussi de la variable de, qui va être déclarée en public, il y aura, ben, ce sera qu'elle sera accessible depuis un autre script. C'est-à-dire depuis ma script verte, je vais pouvoir utiliser cette variable, récupérer son contenu. Euh, et par exemple, si on le fait là, on va ici au start de notre script vert, eh ben, on va aller faire un debug.log. Et ici maintenant, bah, je vais marquer. Euh... Je vais d'ailleurs rien marquer du tout. Je vais aller chercher cette variable. On va pas s'embêter. Donc gameObject.find. Donc avec ça, je vais chercher dans la hiérarchie un gameobject. Ce gameobject s'appelle ici sphère rouge. Donc je vais le copier. Pour savoir que ce script ici, c'est le script rouge et je veux récupérer ma variable. Donc je vais aller chercher ça. Maintenant, je vais utiliser le get component pour aller chercher le script. Le script s'appelle script rouge. Et comme cette variable est plusique, maintenant si je fais un petit point, on peut voir qu'ici, ben, je vais avoir accès à ma variable comme j'en ai j'ai intuitivement dans l'autre script aussi elle est apparue. Donc on peut voir ici que si je fais ça maintenant et que j'exécute mon script, eh ben, je vais avoir dans la console exactement la même chose. Sauf que là, évidemment, vous dites c'est normal. Dans le, le script rouge, il va ici faire un start. Donc on va supprimer ça, on enregistre tous nos scripts et vous allez voir qu'ici ça aura exactement le même effet. Donc voilà, je ne sais pas si ça a déjà l'unité un petit peu long à se lancer aujourd'hui, mais on peut voir que ça va avoir exactement le même fait Pourquoi Parce que depuis la méthode start du script ici euh, de la sphère verte, je vais dire tout simplement, tu vas chercher dans la hiérarchie l'objet qui s'appelle sphère rouge, je vais chercher grâce au getComponent ici le script rouge, et comme la variable ma variable est publique, je peux récupérer son contenu. Je peux même aller plus loin. Je peux très bien ici, euh, au start de mon script toujours vert, aller bah, définir cette variable, c'est-à-dire que je vais faire ici un gameObject.fang de la même manière, je vais recopier, voilà, et je vais affecter une autre valeur à cette variable, je peux le faire, c'est pas un souci, vu qu'elle est en public, je peux aussi intervenir. Et ici, je vais dire qu'elle est égale, bah, par exemple, euh... Hum Hello world. Voilà, j'ai pas d'autre idée, vous aurez compris que le, le principal étant de comprendre euh, l'accès à la variable. Donc ici en fait, en premier lieu au start, je vais chercher ma sphère rouge, je vais chercher le composant script rouge et ma variable, je la modifie en lui affectant la chaîne de caractères Hello World. Et donc on enregistre et on va tester. Et maintenant vous allez voir qu'au lieu d'être affiché ici, je suis la sphère rouge, depuis mon script qui se trouve sur la sphère verte, j'ai été chercher cette variable publique de la sphère rouge. J'ai été dans un premier temps la modifier, c'est-à-dire que je lui ai affecté Hello World, et ensuite j'affiche toujours depuis le script vert. C'est-à-dire depuis la sphère verte donc ici si on va au niveau de ma sphère verte enfin euh, sphère rouge pardon on peut voir que ma variable est bien changée en le world alors que si je coupe mon code initialement elle est définie à je suis la sphère rouge donc voilà comment vous pouvez accéder aux variables ça peut être intéressant là j'ai une variable de type qui s'appelle ma variable mais qui est de, de, de type string mais ça pourrait être des variables de point de vie d'un joueur d'un ennemi ça pourrait être à peu près n'importe quoi maintenant on va voir comment ça fonctionne au niveau des méthodes publiques vous allez voir que c'est Pratiquement pareil, en fait, c'est exactement le même fonctionnement. Alors, pour les méthodes, ça va être très similaire. On va utiliser ici une méthode publique qui va être dans le script de la, la sphère verte et on va créer une méthode qui détruit tout simplement l'objet. Évidemment, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pour vous faire comprendre comment tout ça fonctionne et vous allez voir que c'est super similaire. Si vous avez compris la méthode de comment accéder à la, à la variable publique et la modifier, bah, ça va être exactement la même chose, même plus simple. Donc, pour ce faire, on va aller ici au niveau de, du script de, de la sphère verte donc qui s'appelle script verte ici en l'occurrence. On va pas s'embêter avec le start, on va laisser ça où c'est. Et on peut voir que d'ailleurs, ça fonctionne de la même manière au niveau des méthodes. Le start ici, j'ai void start, j'ai pas private devant, mais par défaut, du coup, c'est une méthode privée. D'ailleurs, ici, si je supprime mon, ma méthode update et que je la déclare avec Visual Studio, vous allez voir que si j'écris void update et que je le laisse créer cette méthode, par défaut, il me met private devant. Bon, en l'occurrence, ici, on a dit qu'on avait créé une méthode publique, donc on va remplacer private par public, évidemment, et cette méthode, on va l'appeler destruction. Dans cette méthode, on va simplement euh, mettre un destroy entre parenthèses, gameobject en minuscules, comme ça ça va affecter bah, le gameobject sur lequel se trouve le script, et en l'occurrence ici ma sphère verte. Alors comme elle est publique maintenant cette méthode, je vais pouvoir, depuis mon script rouge, au niveau du start, faire exactement la même chose, faire un gameobject.find, et je vais pouvoir aller chercher dans la hiérarchie l'objet qui est donc ici ma euh, sphère verte, parce que ce script ici, donc je vais faire un copier-coller pour euh, pas faire d'erreur de, de syntaxe. Et euh, ce script se trouve évidemment euh, sur cet objet. Donc je, premièrement, je cherche l'objet. Ensuite, j'utilise le get component pour aller chercher euh, le script en question, qui ici s'appelle script verte. Et je vais avoir accès, maintenant, si vous tapez «.» et « des de, », vous voyez que « destruction », cette méthode, est bien là. Parce qu'elle est publique. Si jamais je n'avais pas mis le mot-clé « public » devant, elle n'apparaîtrait pas ici depuis l'autre script et je ne pourrais pas l'utiliser. Donc, pour utiliser la méthode, je mets les parenthèses, je n'ai pas d'argument dans ma méthode, donc j'ai simplement à faire ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'enregistre mes scripts et que je retourne au niveau d'Unity et que je lance ici mon, ma scène ben, on peut voir que ma sphère verte est détruite tout simplement au start grâce à ce qui a été fait ici au niveau euh, du script rouge. En l'occurrence, ici au start, on peut voir qu'on va chercher euh, le GameObject verte. donc je vais ici game object find, sphère verte on va dans la hiérarchie Unity share, Sphère verte il trouve ici il va chercher ici le composant qui, se, qui est en, en l'occurrence ici le script euh, verte qui s'appelle script verte et sa méthode destruction que je viens de créer donc vous pouvez voir comment c'est simple en fait d'utiliser euh, tout simplement euh, une méthode publique ou tout simplement une variable qui va être publique ça va permettre en fait euh, de la lancer à un moment donné depuis un autre script ce qui peut être très intéressant dans le cadre d'un développement d'un jeu par exemple quand vous devez détruire un ennemi, quand ses points de vie euh, sont à zéro, quand vous shootez, quand le player en fait shoot quelqu'un, évidemment vous pouvez euh, trouver plein de déclinaisons possibles, et il y aura beaucoup de cas euh, où vous allez pouvoir utiliser ce principe euh, de méthode publique et vous pouvez même aller plus loin, passer des arguments dans la méthode pour pouvoir agir, enfin voilà donc pour ça, euh, il faut creuser encore un petit peu mais là vous avez, euh, j'espère en tout cas compris comment fonctionnent ces méthodes publiques et ces variables publiques vous pouvez voir que c'est un concept assez simple, c'est quelque chose qui est souvent euh, demandé sur le fond Forum, donc je voulais y revenir j'espère en tout cas que ça va vous être utile alors, petite précision tout de même, avant que tout le monde me saute dessus mais met plein de petits dislikes, vous pouvez quand même faire afficher dans l'inspecteur une variable qui va être privée. Vous pouvez voir ici, j'ai redéfini le script, je l'ai vidé, mais j'ai créé une variable publique qui me s'appelle ma variable et qui contient salut upnl. On va aller maintenant voir comment on peut faire pour que cette variable apparaisse quand même dans l'inspecteur malgré qu'elle soit privée. Donc j'édite mon script, script rouge et on peut voir ici que j'ai public string ma variable salut upnl donc si je claque privé devant ce que je vais faire ou que je mets, cette variable vous avez bien compris si je mets à jour mon script ici ça devrait compiler et au niveau de mon script de la sphère rouge voilà elle n'apparaît plus alors maintenant comment faire ben, On va la préfixer tout simplement ici d'entrecrocher field. Ce qui va permettre en fait euh, derrière ici ce préfixe, serialized field, la première variable en dessous va passer dans l'inspecteur et va être visible et va être modifiable. D'ailleurs on va tester tout de suite en faisant un debug.log de nouveau de ma variable. Et bien on va tester en la modifiant si ça fonctionne. Donc je vais ici au niveau de ma sphère rouge ça compile normalement donc on peut voir que malgré tout elle est bien là ma variable et ici je vais, là, je vais écrire salut ou hello world de nouveau et on va faire play et normalement hello world devrait s'afficher dans ma console. Pourtant cette variable est bien privée, mais comme vous pouvez le voir si elle est préfixée de serialized Field ça va vous permettre en fait d'y avoir accès et donc bah, de ne pas devoir utiliser euh, le type le public en fait pour déclarer cette variable. Ça peut être intéressant ou aussi mon au niveau sécurité, si vous ne voulez pas par erreur aller euh, modifier cette variable ou pour tout simplement euh, si vous décidez qu'elle n'est pas accessible depuis l'extérieur. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu et va vous en, va vous servir et qui ça va répondre euh, surtout aux questions qui reviennent assez fréquemment là-dessus. Euh, j'en profite pour vous dire qu'il existe des formations à tarif spécial pour les abonnés de, du site UPNN. Donc vous allez les retrouver sur le site internet, vous cliquez sur sur cette formation et vous avez des réductions qui vont de jusqu'à 90%. Alors j'en profite pour placer, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous avez du contenu sur le site, mais là vous êtes vraiment. Il euh, y a une formation complète de plus de 44 heures de mémoire qui va partir vraiment des bases d'Unity, des variables, du script, tout ça. Et on on va tout doucement aborder et développer des jeux et pousser les choses tout doucement. Donc, surtout, allez-y. Il y a des nouvelles formations aussi, notamment sur la VR avec Google et aussi sur le multiplayer avec Photon. Donc, n'hésitez pas. Vous avez accès à ces, à ces formations qui sont stockées chez Udemy grâce au code ou au lien. Vous avez un coupon de réduction à chaque fois si vous êtes abonné, en tout cas au site et à la chaîne YouTube. Voilà. Donc, j'espère que bah, cette vidéo va vous plaire. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye